Ce que je ne supporte pas, c'est l'idée de laisser à mes enfants et à l'ensemble de tous ceux qui vont arriver, en fait, un environnement que j'aurais souillé.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 d'un immeuble en fait, qui va contacter en fait, la collectivité. Et euh, cet habitant, ensuite, on le rencontre sur place, on voit euh, les espaces verts euh, environnant la résidence et on voit les possibilités d'implanter l'aire de compostage. On fait une communication donc avec l'habitant, l'idée c'est qu'il aille voir euh, ses voisins, qu'il leur propose cette initiative. Ensuite, il y a une réunion d'information avec tout le monde pour leur, leur expliquer comment ça va fonctionner, quel est euh, notre euh, accompagnement. L'aire de compostage, elle est installée par un, une entreprise d'insertion. C'est eux qui mettent les composteurs euh, en place en fait et nous on fait toute l'animation donc pour inviter le maximum de personnes à composter et pour leur expliquer en fait les bases du compostage. Et les mettre en lien pour qu'ils gèrent collectivement cette aire de compostage. Aujourd'hui, sur le territoire de Rennes Métropole, il y a à peu près 350 aires de compostage. On en pose à peu près 50 par an. Aujourd'hui, à 350 aires de compostage, on estime que par an, on compose 4000 tonnes de biodéchets. Ça répond à une demande d'habitants qui n'étaient pas satisfaits justement de déposer ses biodéchets dans sa poubelle et qui n'avaient pas de solution en fait. Ça a permis en fait de tisser des liens au sein d'un immeuble. Donc euh, bah ça c'est une satisfaction après qui n'est pas monnayable ni rien. C'est pas grave. Enfin c'est le plus beau, euh, c'est la plus belle des choses. On a vu des idées, euh, as des gens qui ont porté un autre regard sur leur espace de vie, en fait. Il y a des endroits où les habitants, ils n'avaient jamais été, ils n'avaient jamais traversé leur espace vert. Et là, ils se sont dit, en traversant le jardin pour aller déposer leurs épluchures, ils se sont dit, ah oui, on a euh, en fait, un espace à, à conquérir. Et les habitants qui ne se connaissaient pas, quand il y a eu une bonne synergie, en fait, ils ont créé des des jardins au pied de leur immeuble. Ils ont des déchets, ils les compostent, ils jardinent au pied de leur immeuble, ils partagent leurs légumes, et la houque bouc est, est, est bouclée, en fait. Je rencontre plein de monde qui ont envie de faire des choses, qui voient les choses de manière plutôt constructive, qui ont plutôt des idées optimistes et qui considèrent que euh, même des petits gestes. En fait, on met sa pierre à l'édifice. Le geste, il est petit, mais c'est pas grave, on le fait. Et je me retrouve euh, voilà, dans ces idées-là. La plupart des entreprises ont des déchets. Aujourd'hui, elles ne savent pas toujours quoi en faire. En fait, ces déchets-là, elles pourraient être la ressource d'une autre entreprise. Et donc, l'idée, ce serait de se mettre en lien pour pouvoir euh, faire de ce déchet-là une ressource pour une autre entreprise.